Comme un fleuve immense et la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu, parfaite est l'autre, constamment son corps, parfaite sa pente, sa baisse toujours en nez sur le même au cœur. Mm-hmm. chapitre 99, 99, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 99, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur le chérubin, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint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 Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, et <mérimique> sur sa montagne sainte, car il est saint. Ah, célèbre son nom, quand et redoutable quand célèbre la force du Dieu qui est magique Veuillez, prosternons-nous et humilions-nous Réchissons les genoux devant le Père, Car il est notre Dieu et nous sommes sans peuple. Que soit rendu notre Père. Gloire à toi, mon béni mon Père son dieu Tu le mérites, mon roi. Que tu sois exalté. Que tu sois adoré encore ce soir, mon sauveur. Nos cœurs et nos âmes sont tournés vers toi, mon maître béni Père. Tu es la source de vie, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, la source de notre joie, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, notre consolation, mon roi, notre maître béni, Seigneur. Que tu sois exalté encore ce soir, que tu sois encore adoré, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, nous sommes venus pour cela, mon Seigneur pour pouvoir réellement adorer ton nom, mon bénémoine, Père Saint Dieu. D'adorer toi, le seul, véritable Dieu, mon roi. C'est toi qui s'assiduons, -tu Père Tubissant, Dieu. Qui conduit toutes choses, mon bénémoine, Père Dieu Qui éclaire encore davantage, mon roi. Tu es la lumière du monde, mon roi. Les espaces, mon mes Père Dieu. Et l'univers tout entier, mon bénémoine, Père sans Dieu. Obéis à ta voix, toi, mon sauveur. Oh, tu es le grand Jésus, mon bénémoine, Père Tubissant. Tu es un Dieu incomparable, mon roi. Il n'y a pas de Dieu qui peut être de près de toi, Père tu es le seul mon Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et l'existe mon Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu domines sur les océans. Tu domines sous l'espace, mon béni domé pas Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, mon roi. Tu domines, mon béni pas divissant, Dieu. Dans la mer, mon béni domé pas les océans. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le puissant conquérant, le rédempteur béni, mon béni Père, Dieu. Le maître de l'univers, c'est toi, Jésus-Christ, mon roi. Oh, Dieu du ciel, tu appelles les choses qui ne sont pointes. Comme si étaient, Seigneur, tu es le roi, tu es le rédempteur. mon bénéfice, père, mon oh Dieu, ton nom est saint, ton nom est merveilleux, Seigneur, Tu es venu pour libérer les catifs, à toi la gloire, l'honneur de Dieu, mon roi, le Dieu du ciel, le Dieu haut, qui domine mon roi, dans tous les domaines, dans tous les espaces, mon roi, Jésus le Christ, mon Seigneur. Tu es notre rédempteur, tu es notre libérateur, tu es notre guérisseur mon roi, tu es venu pour libérer les cantifs, tu l'as fait mon roi, à toi la gloire, la biblique que tes œuvres et tes ô oh, éternel mon sauveur, nous sommes tes œuvres à toi, nous sommes le voix de tes mains Seigneur. Oh nous t'appartenons mon bien-aimé Seigneur Jésus C'est pourquoi nous sommes venus avec beaucoup de reconnaissance En ces jours mon sauveur Pour chanter les chants des sions pour ta gloire Pour honorer ton nom merveilleux Seigneur mon Dieu Ce nom qui m'a sauvé Ce nom qui me soutient Ce nom qui me tient dans ma vie Seigneur Jésus Oh que ton nom soit béni mon roi Par ton nom mon bien pas de vie Dieu Les morts sont ressuscités Seigneur Tu es le puissant conquérant mon sauveur Sois béni, oh éternel, sois exalté encore aujourd'hui pour le salut, Seigneur oh, Dieu, pour ton amour à l'endroit de chacun, et pas tes Ta beauté, quand nous chancelons, nous sommes d'appui, ô oh, éternel. Tu es vraiment le soutien véritable, mon roi. Ton nom est saint, c'est vrai. Nous t'exalterons, mon béni, pères Père, oh Dieu. Nous chanterons les chants des sions pour ta gloire. Oh Père saint oh, Dieu. Nous nous avancerons avec reconnaissance à ton endroit. Parce que c'est toi qui nous as donné la vie, mon bénémoine, Père oh, Dieu. Nous avons la victoire, c'est pas ta grâce, mon roi. Au la hauteur, mon Merci pour ta parole. Merci encore pour ton nom, béni, mon du sang. Merci pour ton soutien, Seigneur Dieu. Merci pour le pardon, mon roi. Par ton pardon, nous sommes vraiment lavés, Seigneur Jésus. Pardon, pardon, nous sommes vraiment justifiés. Parce que par cette foi que tu as donnée, Seigneur, à cause de ton amour, mon bénémoine, Oh Père Saint-Dieu. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sauvé par grâce, mon bénémoine, Père Tu Ça mérite, mon béni, mon dieu Mais parce que c'est toi qui l'as fait. Nous te disons merci, mon sauveur. Oh Dieu. Merci encore, béni, mon Père Saint-Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui, mon sauveur? Et le fils de l'homme pour que tu prennes vraiment garde à lui, mon béni Père Saint-Dieu. Nous nous humilions devant ton trône de grâce, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous accrochons davantage à toi. Nous sommes ton peuple, mon Seigneur. Nous te demandons grâce et, miséricorde et pardon, nous dégouillons des Seigneur. Soutiens-nous, mon bébé, relève-nous encore davantage, mon roi. Enfin que Satan lâche prise, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et que ton peuple se mette encore davantage aujourd'hui, Père. Nous nous résistons de ta grande bonté. Et tes compassions, mon bénémoine, Père Dieu. Tu es compatissant, mon sauveur. Lors la colère, mais riche en bonté, Seigneur. Tu nous soutiens, mon bénémoine, Père au Dieu. Tu nous fortifies encore davantage. Oh, nous sommes vraiment heureux, Seigneur au Dieu. Plus que vainqueur, mon Père, -père Dieu. Soutiens chacun de nos Père Dieu. Fortifie encore davantage, mon roi. Aide mon bénévole Seigneur. Tu es roi, tu es maître bénévole pathisant. C'est ta puissance qui chante mon bénévole pathisant Dieu. Et ta parole à toi qui libère et nous de du sang, Dieu. Tu es roi, tu es le maître Seigneur. Et nous nous résistons de tes grandes compassions comme roi. Tu pardonnes les iniquités, mon bénémoine Seigneur. Merci encore, merci encore pour tout, mon bénémoine, Pâtes puissant. Oh, ce soir, nous voulons te dire encore combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur. Libère le cœur de mon frère, libère le cœur de ma soeur, libère le cœur de nos enfants, nos petits-enfants, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, de chacun de nous, mon bénémoine, Père au oh, Dieu. Seigneur, que ce cœur te soit donné, mon bénémoine, Père au oh, Dieu. Nous te donnons ce que nous sommes, mon bénévole Père, oh Dieu. Nous voulons t'abandonner ce que nous sommes, mon bénévole Patrice, enfin fait que tu prends le contrôle de chaque chose, mon roi. Nous voulons rien retenir, mon bénévole Seigneur, oh Dieu. Nous voulons rien garder de nous-mêmes, mon bénévole Père saint Dieu. Parce que nous avons réalisé que vanité, de vanité, tout est, et vraiment vanité, mon roi. Sois béni pour l'excellence de ton nom, mon bénévole Patrice, en Dieu. Tu es vraiment un secours qui ne manque jamais dans la détresse, mon sauveur. Oh Dieu, tu as dit que le vrai adorateur, mon bénévole, pas du Nous voulons être des seuls à mon roi. Qu Il t'adore en esprit en vérité, Seigneur. Qu Il te donne ce qui t'est dit, mon bénévole, Seigneur. Sois exalté, mon sauveur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oh Dieu, que la bonté que tu manifestes à notre endroit soit toujours et seulement notre appui, mon bénévole, Père Saint Dieu. Oh, que ton Seigneur soit béni pour ton amour, mon Seigneur Jésus. Viens-nous en aide encore en ces jours, mon bien-aimé Seigneur. Oh, nous voulons vraiment être sur ce chemin glorieux. Oh, ton chemin, mais regarde difficulté, difficultés, mon bien-aimé, pas de Mais c'est un chemin béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et toi, te resté. Nous l'acceptons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous voyons combien c'est tellement merveilleux, Seigneur. Oh, Dieu, de pouvoir réellement agir dans chacun de nos pères. Béni soit ton Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour... Ton amour, mon sauveur béni. Notre joie, c'est de pouvoir te voir ce jours là et pouvoir te servir encore. Deille nous pardonner, mon béni, mes Père Saint-Dieu. D'ailleurs, nous soutenir encore, mon roi. D'ailleurs, nous fortifier, mon sauveur béni. Ce soir, nous sommes à toi, mon bénévole Père Dieu. Nos cœurs et nos voix s'élèvent à toi. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Rien que t'adorer, mon bénémoine, Père Tissang. Rien que te dit combien nous avons tellement besoin de toi, mon sauveur. Ben ici, mon peuple, ceux qui m'ont s'immigré t'invoque moqué, mon roi. Et cherche ma face, mon père Dieu. Je exaucerai des cieux, Seigneur Dieu. Nous te remercions, mon béni, Père. Louange et honneur à toi. Oh, nous voulons t'ouvrir nos âmes, mon béni, Père, Saint-Dieu. Afin que tu sois glorifié encore davantage, mon roi. Sois béni, oh Maître. Seigneur Jésus-Christ du ciel, mon roi. Sois béni, éternel notre Dieu. compatissant, mais là, la colère, et riche en bonté, Seigneur. C'est toi qui attire encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous te supplions, Père. Nous prions pour cette assemblée, mon béni, aimé Père Dieu. Pour ce peuple qui est à toi, mon bénémoine, Père Tibissant. Sauve-le, mon béni, aimé Père Tibissant. Délivre-le, mon béni, aimé Père Saint. Qu'ils soient guéri, bénémoine, Père au Dieu. Les enfants aussi, bénémoins, Père Tibissant. Leur prospérité mon roi. Chacun d'eux, mon bénévole, Père de Dieu, que la flamme de ton feu descende en ces lieux, mon bénévole, Père de Que la flamme descende, mon bénévole, Père Dieu, Vous consommer, mon bénévole, Père Saint Dieu, et ramener véritablement le cœur. Rambi toi, mon bénévole, Père de Dieu. Nous voulons plus les habitudes, mon Jésus, mon roi. Nous voulons vraiment la vie, mon bénévole, Père, oh, Père de Dieu. Oh, t'adorer, Seigneur. T'adorer, Seigneur, mon bénévole, Père de Dieu. Oh, comme un seul corps, mon ben bénéfice du sang. Une seule fois, mon ben bénéfice du sang, Dieu. Nous sommes à toi. Alléluia. Jésus, mon roi, sois béni, mon père. Et si encore, c'est cette grâce, mon roi. C'est un jour que nous voulons que tu sois exalté, mon Seigneur Jésus. Pour ta bonté, Seigneur. Parce que dans les cieux, sur la terre, nous n'avons pas notre Jésus-Christ, mon sauveur. Le maître du ciel, mon roi, qui est mort comme est ressuscité. Mais c'est toi que nous avons, Seigneur Dieu. C'est toi, le seul Jésus-Christ, mon roi, que nous invoquons, mon élevé, Père Dieu. Que nous adorons, mon sauveur. Toi qui es mort, qui est venu sur la terre, mon roi. Qui a marché sur la terre. Qui a prêché la bonne nouvelle des royaumes. Alléluia. Le puissant, prédicateur. Le puissant prophète cette toi, le maître de l'univers, mon roi. Oh, c'est un sublime roi. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous montrer comment marcher avec toi, Oh Jésus. Nous nous sommes égarés, mon roi. Mais cette année si mon Seigneur, nous avons pris cette décision, Seigneur. Toi, rien que toi, Jésus. Toi, rien que toi, Seigneur. L'honneur de à toi, mon bien-aimé sang nous ne voulons plus jouer. Nous ne voulons plus jouer, mon bénévole Père. Nous voulons simplement nous consacrer à toi. T'honorer, Seigneur Jésus. Que y que celui qui est à toi revienne vraiment à toi, Seigneur. Louange à Jésus le Christ, mon sauveur. Merci, mon sauveur. Sois béni encore ce soir, mon Père. Dans le nom de mon moi, mon bénévole Père oh Dieu de temps, Père, au Dieu, pourra t'exprimer le désir de notre cœur, mon roi. Nous sommes fatigués de ce monde, mon roi. Nous avons besoin que tu reviennes, mon Seigneur. Nous avons besoin que nos âmes puissent te louer, Seigneur Jésus. Oh Dieu, dans ta maison, plus de désordre, mon bien Père, c'est mon Dieu. Plus de compromis, mon roi c'est seulement toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, qui doit dominer ici, mon bénévole Père oh dieu qui doit dominer dans ces lieux, mon roi. Pas un frère, pas une soeur, mon bénévole Père, tout puissant, mais seul toi, mon sauveur. Que ce soit simplement ta parole à toi, mon bénévole Père, qui domine, mon roi, qui a la préminence, mon bénévole Père Saint-Dieu. C'est un d'honneur pour cela, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que tu sois adoré, Père, le respect, la considération, mon bénémoine, Père Tibissant, la crainte de mon bénémoine, Père Tibissant. Rien que toi, mon bénémoine, Père sans dieu Oh, que tu sois exalté, Seigneur. Orde le contrôle, mon bénémoine, Père sans dieu D'agir dans la vie de mon frère. D'agir dans la vie de ma soeur, mon bénémoine Père sans dieu Oh, de reveiller certainement pour Père. Le monde, Père soit à l'extérieur, mon bénémoine, Père sans dieu dans notre âme, notre intérieur, mon béni, pas Père mission. Il n'y a plus aucune passion, mon béni, ce passionné que te servir à toi, bénémoine, Père oh Dieu. Oh, mourir encore davantage à nous-mêmes, béni, aimé Père Saint-Dieu. Mourir quand même, mais tellement béni, mon Père Saint-Dieu, pour vivre pour toi, mon Seigneur Jésus. Et de marcher avec toi, et de célébrer, Seigneur Jésus. Ramène-nous encore dans ce moment, Père oh Dieu. Quand tu nous as fait savoir, le genou revient au service, mon bénémoine, Père mission. Oh notre intérieur à nous, mon bénévole Père Saint-Dieu, je plie mon cœur devant toi, mon Seigneur. implore ta grâce, reviens, oh Seigneur, dans ta maison, à toi, comme roi, comme Seigneur, comme maître, Seigneur, pour dominer ici, mon bénévole Père-Dieu. Oh Cette parole à toi doit dominer, mon bénévole Père-Dieu. Il y a un temps où on a joué, mon bénévole Père-Dieu. Oh Mais le temps est venu, mon bénévole Père, que ta parole à toi, seule toi, c'est mon bénévole Père-Dieu, sois l'unique absolue dans ces lieux, mon bénévole Père-Dieu. Oh Oh mon âme, tes loups, mon bénévole, pas de même s'il faut rester seul. Oh que ton nom soit béni, parce que ta parole la préminence, mon roi. Nous ne vivrons que pour ta parole, mon roi. Nous n'obéirons qu'à ce que tu dis, Seigneur Jésus. Nous ne discuterons plus jamais, Seigneur. Mais ce que tu dis est la vérité, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Apprends-nous à, à obéir, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Apprends-nous à, à, à t'obéir mon roi. Tu es le Dieu qui nous a choisis et, et nous t'avons choisi et, et personne n'a été forcé mon béni, mon père oh Dieu. Personne n'a été forcé mon roi. C'est pourquoi nous te devons la crainte, le respect Seigneur et aussi l'obéissance mon roi. Oh Jésus mon roi. Reviens à ta place, mon bénévole Seigneur. Dans ces lieux qui est la terre, mon bénévole Père Dieu. C'est à toi, c'est ta maison. Dans ton peuple, à toi, mon bénévole Père l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mon sauveur. Oh, c'est ce que je désire, mon sauveur. Je désire cela pour ta maison. Je désire cela pour tes élus à toi. Pour ton Père, mon bénévole Père, ce que tu as choisi. Mon bénévole Père quand l'évangile dit A, ah, nous marchons avec le A. Béni soit ton sein, mon sauveur. Oh, nous ne voulons pas donner territoire à Satan, non Père Saint dieu Nous donnons nos cœurs à toi, mon mes Père Saint-Dieu. C'est pour ça que je te demande grâce. Grâce pour mon frère qui a la faiblesse. Grâce pour ma soeur qui a la faiblesse, mon roi. Seigneur, nous avons beaucoup résisté à toi. Toujours revenir à pouvoir s'attacher au monde et cela nous n'en avons plus besoin Seigneur je t'implore la grâce mon bien-aimé Seigneur je voulais trouver grâce devant ta face Père tu puissant. pour que le monde soit chassé en Seigneur, Père oh Dieu et que c'est lui qui aime tant le monde qui s'en aille mon Père mais que toi tu puisses ramener ton peuple à toi Père nous voulons que ceux qui t'aiment mon roi de ceux qui te désirent toi dans leur vie au nom de Jésus christ mon Seigneur Alléluia c'est ça que nous voulons Père saint oh Dieu oh Jésus mon roi nous sommes déterminés, Père, que tu sois adoré, mon sauveur. Que tu sois adoré, oh, de la manière que tu ne sois, mon béni, pas tu sang, Oh, comme nous l'avons entendu, les psaumes, mon béni, pas tu sang. Exaltez l'éternel, notre Dieu. C'est toi que nous voulons exalter, Seigneur. C'est toi que nous voulons respecter, Seigneur. En ces lieux, mon béni, pas tu sang, Dieu. Dieu doit recevoir la louange. Dieu doit recevoir l'honneur qui te dit, Père. Le monde ne peut plus rester ici, Père, oh Dieu. La vie mondiale ne peut plus rester dans les parties du sang. Nous n'en avons pas besoin, Père, mon oh Dieu. Nous avons besoin de la sainteté. De la vie de Christ, mon roi. Sois adoré, mon roi. Alléluia. Tu es Dieu, mon sauveur. Domine, mon Père. Et prends le contrôle, mon bénévole Seigneur. Nous sommes à toi, mon bénévole Père saint dieu Nous te remercions. Oh, sois béni. Père. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tes compassions, mon sauveur. Oh, nous sommes heureux, Père, de parler à notre Seigneur et de encore nos cœurs devant toi, mon béni, mon Père son dieu de te dire combien tu es tellement grand. C'est ces jours que nous voulons, mon bénémoine, Père Dieu. De pouvoir avoir ces moments, mon Père son dieu Oh, t'exalter, Seigneur. Je chanterai ton nom, mon bénéme, pas Et t'exalterai tous les jours de ma vie, Seigneur oh Dieu Je chanterai ta gloire, mon bénéme, pas oh Dieu Ton nom est tellement si merveilleux Père. Merci, merci pour ce que tu fais Oh Jésus Christ mon sauveur Merci, mon Ta bonté, Seigneur Nous te prions pour que la flamme descend encore dans ces lieux, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur qui t'aime, mon temps, mon béni, mon Père Dans le cœur de ceux qui te désirent, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Quand tu nous l'as dit, mon béni, mon Père saint Oh que la flamme descend, mon béni, mon patinissant, vous consommez, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, que la vie qui était aussi à Abraham, dans tes saints, mon bénémoine, Patrice, en toi-même, mon bénémoine, Seigneur, que cette vie soit aussi dans tes enfants, toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Ta vie à toi, mon soir. L'amour de ton nom. L'amour de ta parole. Le respect, Seigneur. La crainte qui t'est dit, mon bénémoine, Patrice. L'honneur qui t'est dit, mon roi. Nous t'exalterons, Père Saint Dieu. Nous chanterons le chant de victoire. à ton honneur, nous le chantons, Bénéme Père Dieu Parce que tu es le grand conquérant. Et tu as vaincu, mon roi. Tu es monté dans les hauteurs, mon Seigneur. Et tu as fait des dons, mon roi. Oh, tu nous as pardonné de toutes nos iniquités, mon Bénéme Père Saint Dieu. Nous l'avons entendu, mon roi. Oh Jésus, mon roi. Le pardon s'est ouvert auprès de toi. Afin qu'on te craigne, mon Seigneur. Ce lieu est à toi, mon bénévole Seigneur. Et nous nous enseignons devant toi, nous nous soumettons à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, qu que tu reçoives donc la gloire. En ces lieux, que ton nom soit élevé. En ces lieux, que ton nom soit glorifié. En ces lieux, que ton nom soit aimé. Oh, qu'il soit le plus beau parmi les milliers, pas bénévole Patrice. Le bon nom de Jésus-Christ, mon sauveur, qui doit être aimé de tout le cœur, mon roi en oh, ces tu es le maître mon roi oh, en Seigneur, tu es le seul, le seul mon bénévole partit du sang oh ton nom à toi bénévole partit du il sera toujours proclamé bénévole, partit du sang élevé et aimé de tout le cœur mon roi tu es Jésus de Christ hein? Alléluia tu es adoré mon bénévole partit du sang que tu sois adoré Seigneur le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies mon roi le Dieu qui nous baptise de son esprit Louange à Jésus de Christ, mon Seigneur. Oh, que tu sois célébré. Aimé de tout le cœur. Alléluia. Louange à toi, Père. Merci. Oh, pour bon, tes chants. Gloire à toi. Oh, par les instruments, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Merci pour tous les dons qui sont donc donnés, bénévole, Père Tubissant. C'est donc pour te servir, c'est donc pour te glorifier Toi, Jésus le Christ, mon roi Alléluia Tout est pour ta gloire à toi, mon sauveur Tu nous as créés pour pouvoir te louer, Père, merci Gloire te soit rendue, Père Merci Merci, Sauveur Ce cœur a besoin de toi L'âme a besoin de toi, mon sauveur c'est toi la vie même qui fait vivre mon âme. Sois béni, comme la Bible dit. Un homme appelé Germa. Germera en son lieu, mon sauveur. Tu es le germe, mon béni, mon Père Saint Dieu. La vie qui est dans la parole, mon roi. Je te remercie. Pour ce que tu fais, mon roi. Nous voulons rien avoir avec les âmes, mon béni, Seigneur. Je ne veux avoir qu'avec toi, mon sauveur. Je te demande pardon, mon sauveur. Je t'en supplie, mon roi. Viens et prends contrôle, Seigneur. Mon âme, tes désirs au plus profond. Tu le sais, mon Jésus, mon roi. Je te désire plus que toute autre chose, mon roi. Tu le connais, mon Sauveur. De même pour ma soeur. De même aussi pour mon frère, Seigneur, oh Dieu. Qui ne sait pas prier. Qui ne sait pas invoquer ton nom, Seigneur. Accorde-lui cette grâce, mon Sauveur. Parce que son cœur ne veut que te louer toi, ne veut que te parler de toi, mon mon Seigneur. Alléluia Oh, gloire à toi C'est un nom à toi, Père, merci. Nous te disons, merci, Jésus. Merci, mon maître béni, mon Seigneur et mon roi. Toi qui m'insouis, qui nous insouis, Seigneur. Toi qui nous montres la voie juste à pouvoir suivre. Gloire à Jésus, tu es descendu, tu as prêché la parole, mon sauveur. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merci d'avoir prêché. Merci d'avoir enseigné, Seigneur, ce que ton peuple a reçu et qui reçoit, et qui doit recevoir la bonne nouvelle du royaume, mon sauveur béni. Merci, sauveur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci. Autour d'amour et ta grâce, mon sauveur. Nous avons besoin de toi. Et nous sortions étant changés et transformés, mon sauveur. Merci. Nous ne vivons que pour toi, mon sauveur. La santé que nous réclamons simplement pour pouvoir te servir. Et vivre pour toi, pour que ton peuple vive. Que ton peuple reçoive ta parole à toi, mon sauveur. Qui se conforme à ta pleine volonté. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Nous ne voulons plus suivre les hommes. Ni les pensées des hommes, mais de même, Dieu. Ni ce que les hommes peuvent penser, mon sauveur. Mais c'est toi que nous désirons, mon sauveur. Pardonne. Soutiens, mon sauveur. Relève, nos frères et ma sœurs. Rélève mon Père Saint Dieu. Merci pour tout. Le monde. Merci. Merci. Soeur. Oh, que ton Seigneur soit béni. Louange et honneur à toi pour tout. Le monde. Merci pour uh, ta présence, mon Seigneur. Béni. Seigneur, nous voulons plus être des hypocrites, mon sauveur, ayant une double vie. Nous voulons vraiment être à toi. Pour que nous prions devant ta face, mon sauveur. Tu as dit, oh Dieu rassemblement mes fidèles. qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et je parlerai, mon sauveur. Louange à toi. Maître béni, merci, merci, alléluia, gloire à Jésus, merci mon sauveur béni, Maître béni Père, oh Dieu. Oh Dieu, tu es celui qui brise les, les liens, mon béni, Pas pas du sang qui libère ton peuple à toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh de tout emprise satanique et, et diabolique, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ton peuple soit libre, Père. Dans la, la joie de voir te servir dans toute la liberté, Seigneur. Leur cœur étant libre, Père oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Sois béni, Père oh Dieu. Gloire à toi, mon Seigneur Jésus. Oh, que ta puissance brise tous les liens mon oh bénévole Père Saint-Dieu. Oh, tout en prise satanique par toi, je brise la main, je chasse les démons au nom de Jésus-Christ, mon Père. Et que ton peuple soit béni, oh Dieu du ciel. Oh, libéré par le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, tu as payé le prix, mon Père. Enfin que ton peuple à toi, leur possibilité aussi, libéré, Père. Que ton nom soit béni, mon roi. Merci. Merci, Seigneur. Parce que tu es vivant et tu es capable et tu le fais, Seigneur. La Bible est la vérité, Seigneur. C'est ta parole à toi. Nous la croyons, Seigneur Jésus. Et tu es venu pour libérer les captifs, mon roi. Oh Dieu, aucun ne peut être lié au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit délivré et libéré, Père Dieu. Père, qu'il n'y ait pas de stérile, mon ou de femme qui apporte. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, que ton peuple soit béni, Père. et honorera toi. Que le cœur soit libre, par Adouci, toi lui donnera un cœur nouveau. Qui ne croit qu'en toi, qui n'obéit qu'en toi, qui ne sert qu'à toi, mon Sauveur. merci pour ton père. merci mon bébé aimé mon voit. Alléluia, Il va donné aussi ces jours Père, oh que ton peuple soit complètement libre Père, au nom de Jésus Christ, mon Sauveur. Oh, qu'il soit béni, Père mon Dieu. Qu'il n'y a aucun lien, Père. Oh, je brise tous les liens. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit libre. Au oh, peuple libéré. c'est oh, je les chasse au nom tout puissant, magnifique. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il soit libre, Père. Délivré au nom du puissant Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, que ton peuple soit renouvelé Père. un peuple saint, mis à part pour ton nom. Oh, lavé de toute souillure, roi. tu as Isra, irrépensible, sans doute ni rida ni ressemblable. Oh, c'est ton peuple à toi. Il sera sans tâche, comme tu l'as dit Père Saint-Dieu puis saint comme tu l'as vu Père saint tu l'as dit puisque je suis saint vous serez aussi saint et nous le savons voir nous te remercions pour le travail aussi profond alléluia que tu réalises en chacun de nos pas merci merci Père sois heureux Père Dieu et libéré il n'y pas de résistance en quoi que ce soit. Nous voulons plus rien à voir avec les démons. Merci Sobe. Gloire à Jésus-Christ, mon roi. Merci, Père. Merci, Soba. Merci, mon Merci. Merci Soba. Oh, je suis du Ciel, merci. Merci, Sobha. Je t'aime, mon roi, je te remercie pour tout, Merci, Père. Gloire à toi. Marie. Merci, Sobhara. C'est lui qui nous soutient. Gloire te soit rendue par. Merci. Gloire te soit rendue, mon sauveur. Ta puissance à toi. Et sans limite, mon Seigneur Jésus. Oh que ton honneur, que toi, toi béni, Père, glorifié encore aujourd'hui par. Parce que tu es merveilleux par. Merveilleusement bon. Le seul bon, c'est toi, mon sauveur. Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, je te demande grâce, mon sauveur. Pardonne-nous encore, mon soutien. pardonne moi mon sauveur. Oh, ne perds plus, Seigneur, je t'en supplie. Qu'aucun esprit impure, que de quelque nature soit, par son Dieu, puisse arriver à pouvoir lier ton peuple, ton fils et ta fille. Oh, au nom de Jésus-Christ, mon père, tu es le Dieu qui libère les dieux qui libèrent les cathisses. Personne ne soit laissé avec une entrave, mon Sauveur. Purifier la pensée, l'esprit, le subconscient et la mémoire aussi. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh toi qui es ressuscité, Seigneur, prends le contrôle de celui qui est en toi. Et ton peuple de ces lieux par. C'est ta maison, que de Patrie les lieux consacrés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon roi. Tu es le Dieu de la vie, mon Sauveur. Merci. Venons pour te célébrer Père mon Dieu dans les chants, et les cantiques, dans la prière dans ta parole à toi oh domine mon roi aucun homme, aucun esprit impur ne peut dominer Père pour toi tu domines Père au nom de Seigneur Jésus Christ on C journée, le Sauveur. merci c'est toujours le Sauveur. merci, merci Père pour ce qui est chamelle Sauveur, je t'en supplie. merci Père Merci, tu l'as fait mon sauveur, merci sauveur béni, merci que tu sois vraiment aimé de tout le cœur mon sauveur, que tu reprennes ta place Père, dans ton peuple mon roi, toi dis rassemblez-moi mes amis, oui Père c'est puissant, fidèles à moi qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice mon roi, ils sont à toi mon bénévole, père saint dieu, c'est ton peuple mon bénévole, père saint dieu qui t'aime aussi mon roi et Satan ne peut plus avoir les droit au nom de Jésus mon sauveur. -Som louange et honneur à toi qui se sentent libres berneven Père sans dieu de pouvoir t'aimer davantage mon roi, de donner leur cœur leur âme leur esprit leur mémoire et leur subconscient mon berneven Père sans dieu oh ceux qui sont mon roi Dégagez-les tous les liens, Seigneur, tout en oh, prise. Enfin, qu'ils puissent te servir, sauveur. Merci. Oh, que cette vie de prière, une vie de consécration, Seigneur, de respect, Seigneur, de la considération, mon roi. Oh, Dieu, Jésus-Christ, mon roi, est saint. saint été à l'éternel. Tu es le Dieu, saint, mon roi. Je t'en supplie, mon bénévole Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu fais. Oui, Père donneront tout ce que tu es, ce que tu veux, Seigneur. Dans nos pensées, mon béni, mon perdu, Dieu. Dans nos cœurs, merci. Merci. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu reçois, Père-tu puissant, Père, Dieu, Père-Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Oui, que cet amour divin pour toi, Père. Descend dans nos cœurs et nous libère de tout ce qui n'est pas bon de toi. Béni ta fille, mon Sauveur, et merci. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Roi. Et merci pour ta sainte et divine présence, mon Roi. Tu domines, c'est ton peuple à toi, domine, domine encore davantage, mon roi, dans l'envie. Pardonne, mon bénévole, Père Saint-Dieu. Pardonne les faiblesses, mon Seigneur. Mais souviens-toi que c'est ton peuple à toi qui t'aime autant, mais que les diables veulent simplement mettre, Père Saint dieu les choses immondes dessus mais l'amour de ton nom, Père sans. et aussi dans le cœur, mon roi, Seigneur, libère, que ton nom soit béni. Merci, Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur. Oh, Alléluia. Merci Père. Oh, ce jour hein, est un jour merveilleux pour nous, Père. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi, mon béni Père Saint-Dieu. Nous voulons vivre rien que pour toi, mon et Seigneur. J'ai dit la Bible, mon et Père oh Dieu. Chanter les chants des seigneurs avec honneur pour toi. Glorifiant ton Saint-Nom parce que tu es vraiment le seul que je dois glorifier, Seigneur. Oh, nous te chantons avec amour, Père oh Dieu. Nous te louerons avec amour, mon Père Saint-Dieu. Nous parlerons de toi avec amour, bénémoine Père Saint-Dieu. Avec considération davantage, mon roi. Avec respect, Seigneur. Avec soumission à ta parole, à toi, mon Père Saint-Dieu. Sois béni pour cela. Merci. Merci. Oh, merci. Merveilleux ton Seigneur, Père Dieu. Oh, que les ailes de ta maison puissent nous dévorer aussi, Père Saint Dieu. Que nous soupirons à être là où ton nom est invoqué, Seigneur. La vie est pour toi, Seigneur Jésus. Oh oui, Père. Merci. Merci, mon roi. Oh, que tu sois exalté, que tu sois béni, Père Dieu. Et aimé vraiment de tout le cœur, mon sauveur. Merci. se sent bien dans ta présence, mon roi. Que cela soit ainsi aussi pour nos frères, pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, et nos sœurs. Et tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion, mon roi, puisque ici aussi les lieux que tu as aussi placés, Seigneur, que ta bénédiction le soit aussi accordée là où ils sont, Seigneur. Que ta présence, il soit aussi, Père. Au nom de Jésus, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ils sont nôtres, mon bénévole Père Saint-Dieu. Dans tous les pays où ils sont, mon bénévole Père Saint-Dieu. Et en Dieu, tu es attaché, mon Père Saint-Dieu. À ton nom, à toi, Père. Je t'en supplie. Souviens-toi. Même sur l'île de la Réunion. Partout, mon bénévole Père Saint-Dieu. Dans tous les endroits, tous les pays, mon bénévole Père Saint-Dieu. En Australie, en Asie, mon bénévole Père dieu Il soit aussi béni, Père. restauré, Seigneur. Merci, Soba. À toi, la gloire et l'honneur, la puissance et la victoire, mon Soba. Merci, Soba. Merci. Merci, merci, merci, Soba. Merci. Merci Père, merci Père. Oui, c'était qui dans ta parole à toi? C'était qui? Oh, ce qui était qui est vrai, ce qui était qui est la vérité. Et cela soit accompli, mon roi. Gloire à Jésus, mon béni Père. Laissez-lui l'enfant Le dans ta maison, mon béni Père, sans Dieu. Le sourd entend. Oui, ça va venir frères, oh, Dieu. Ouvre les oreilles, mon bénémoine Père Saint, parce que tu es Dieu, mon roi. Ta puissance à toi, bénémoine, Père Saint. Et n'a jamais changé, n'a jamais varié, Seigneur. Et ne peut pas diminuer, Seigneur. Pas aujourd'hui, pas maintenant, bénémoine, Père au Dieu. Parce que tu demeures le même, mon roi. Que les aveugles pour ce voir. Que mes frères et soeurs qui ont problème des yeux pour ce voir, mon bénémoine, -père, béné Père mon Dieu. Tu es réellement les dieux. qui guérit encore aujourd'hui, Père. L'honneur ne te revient pas. Oh, merci, pas merci Gloire, honneur à toi Oh Jésus, nous nous tiendrons Toujours à chez nous, devant toi Te remercions, mon Père saint Dieu Nous te supplions comme Salomon a pu prier, mon bénéfice, Père tout Implorant ta grâce, mon Sauveur, Tu as exaucé, sa prière et tu as rempli la maison de Nué, mon bénémoine, Père Tu es vraiment vrai, mon Seigneur. Fais-nous grâce, mon sauveur. Nous voulons que tu nous dises aussi, mon bénémoine, Père Dieu. Oh, que tu prennes le contrôle de ta maison, de ton peuple, parce que ta maison à toi, mais c'est ta maison, Seigneur. C'est vrai, la Bible dit que ta maison, c'est nous. C'est nous, mon sauveur. Alors remplis, mon frère, remplis, ma soeur, mon roi. Donne-nous un même cœur, mon bénémoine, de, de, de Jésus-Christ, mon roi. Le même esprit des saint de Saint-Esprit, mon bébé, ne me du sang, Dieu. La même joie du Saint-Esprit, mon roi. La confiance, la foi en toi. Gloire, de soit rendu père. Oh, un peuple uni, ça va bénir. Un peuple uni et obéissant. Pas de murmurant, mon bébé, ne me Dieu. Oh, que tu éloignes de nous des murmures, mon bébé, ne me du sang. Nous voulons un peuple saint. Oh, qui a un cœur saint, un cœur pur, mon bébé, ne pas du sang. Un cœur, Père nouveau, mon sauveur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Un peuple saint. Uni, Père Saint-Dieu. Comme tu as dit, oh, qu'il est beau, qu'il est doux et agréable. Pour des frères et un même cœur, et un même esprit, Seigneur au oh Dieu. Et un même amour, bénévole, Père De demeurer unis ensemble, mon sauveur. Donne-nous cela, Père oh Dieu. Comme au jour d'autrefois, tu l'as fait, Seigneur. Tu le fais, tu as le de le faire et tu le feras parce que tu vas achever ton œuvre, Seigneur. Nous voulons vraiment être sérieux dans les choses qui te concernent, Père Dieu. L'ordre dans ta maison, Père Lors L'ordre dans tout, mon béni, Père Dieu. Protège-nous, Père Saint-Dieu. Je t'en supplie. Honneur à toi. Merci. Merci. Nous nous sentons tellement si bien, mon sauveur. Dans les choses qui te concernent, libère nos Père Dieu. Fais des prodiges à la vie de ma soeur. Fais des prodiges à la vie de mon frère, mon sauveur. Nous avons entendu parler de toi. Maintenant, Père, que notre œil te voie. Que l'œil de ma soeur te voie dans sa vie. Dans les difficultés de santé qu'elle traverse, mon frère aussi, Père Dieu. puis puisse te voir qui voient vraiment ta main puissante, qui agissante encore davantage. Nous avons confiance et foi en toi. Merci. Merci, Pardonne. Pardonne. Pardon. Soutiens. Merci. Oh, Dieu, que tous les affaires de frères et sœurs dans les entreprises qui, soient, qui sont bloquées soient débloquées, Père. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, que ton peuple puisse voir les bonheurs, Père tout sans Dieu, Et puisse aussi progresser, Seigneur, qu'il réussisse dans ce qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus-Christ, mon Bénévole Père Saint Dieu, oh, puisse tu encore ouvrir encore davantage pour que ton peuple puisse, oh Dieu, pour se réjouir aussi, Bénévole Père, en possédant. Oui, tu as donné aussi la joie de pouvoir voir, dit que toutes ces choses par-dessus, Seigneur, donne-leur par-dessus, mon roi, donne-nous par-dessus, Bénévole Père Saint Dieu pas sur la VGT. Merci de ta bonté, Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Oui, Père. Ben. Père. Ah. Ah. Tu es celui qui nous aimons ben. Merci. Merci so. Merci Seigneur. Merci. Pardonne-nous, Père Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Pardonne. nous, Père, mon Dieu. Pardonne -nous. Oh Lord, Oui. Tu parles le contrôle encore. Je le crois, mon Seigneur. Je foi et confiance en toi. Ne laisse pas. Sois encore plus près, Seigneur. Plus près, mon sauveur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Glorange et honneur à toi, mon Seigneur. Je t'en supplie. Pour toutes ces choses qui sont délivrées. comme ça, délivre Je t'en supplie, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. cela. C'est au nom de ce qui se par le par Saint-Denis. Je te remercie, tu es le seul. Merci Père. Nous louons ton nom, Père. Tu as Dieu. Merci ce soir. Gloire à toi. Honneur à toi. Béni soit ton Seigneur pour cela, Père de Dieu. à toi la gloire. à toi l'honneur, la puissance et la victoire, mon sauveur. Nous te remercions pour ce que tu es. Nous te remercions pour ce que tu fais. Nous te remercions pour ce que tu es dans tes pouvoirs faire, mon roi merci pour la flamme que tu attires encore davantage mon roi merci pour la flamme que tu donnes encore mes pâtissons seigneur réveille encore davantage mon roi réveille ton peuple, mon bébé, Père, Dieu que tu puisses encore agir encore dans la profondeur de l'âme, mon bébé, Père, oh Dieu Dieu es merveilleux, mon bébé, Père, Dieu nous revenons encore, mon bébé, Père, Dieu prends le contrôle davantage mon roi de chaque heure, de chaque âme, mon bébé, Père, Dieu remplis, mon s'il Père, Dieu oh tu es réellement le Dieu que nous désirons Seigneur, sois exalté sois béni encore davantage mon roi, dans le cœur de chacun de nous mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous crions à toi mon bien-aimé. tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, oui tu domines mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sois donc exalté mon bien-aimé Père Saint-Dieu sois donc béni encore mon sauveur. oui prends le contrôle mon bien-aimé Père saint Dieu, de l'âme qui te désire mon bien-aimé Père saint -Dieu, de mon frère de ma soeur mon bien-aimé Père tu libères les catifs encore aujourd'hui, Père Dieu. Tu n'as pas changé, mon roi. Nous te désirons, mon béni, Père Dieu. Merci parce que tu es vivant, mon béni, mais Père Dieu. Merci encore pour ta présence glorieuse, mon roi. Pour ta bonté divine à notre endroit, mon béni, mais Père Saint Dieu. Nous, nous croyons, Seigneur Jésus. Nous nous accrochons à toi, mon béni, Père Dieu. Libère encore, mon béni, Père Dieu. Sois exalté, mon béni, Père Dieu. Sois adoré mon sauveur. Louange et honneur à toi. Tu es vivant mon Seigneur. Oh mon âme, te loue, te loue encore davantage mon roi. Dans les cieux sur la terre, il n'y a que toi, le seul Seigneur. Le seul sauveur mon roi. Le seul qui guérit encore davantage mon ben, bénévole Patrimé. Le seul qui sauve mon bénévole pas. Le seul qui ramène mon ben, bénévole Père Saint Dieu. Le seul qui contrôle, qui soutient mon bénévole Père Saint Dieu. Ton nom est grand mon ben, bénévole Patrimé. Ton nom est merveilleux Seigneur. Nous louons ton Saint nom. Oh, nous t'exalterons toujours, mon roi. Alléluia. Gloire à Jésus, mon, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, sauveur. Nous chanterons le chant des Sion pour toi. Nous élevons ton nom, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est le nom qui est le plus élevé, Seigneur. Nous accrochons à toi, mon bien-aimé, Père Dieu. D'abord, nos cœurs et nos âmes. Libère les captifs, mon Seigneur. Et pouvoir, voir, mon sauveur pour que ton peuple puisse te louer davantage, mon nom. Merci. Merci pour ce jour merveilleux, Père, que tu nous as donné, Père. Merci. Saint, Saint l'éternel. Merci encore. Merci. Oh Jésus. Grand est ton nom, Tu es merveilleux. Béni soit tu chaque frère et chaque sœur vont se voit. chaque enfant et nos petits-enfants aussi vont se Nous te disons oh merci, merci, merci. merci. Merci. Merci. Garde mon frère, garde ma sœur. dans l'épreuve par laquelle elle passe, mon Seigneur. Toi qui sais toujours faire sortir de l'épreuve. Celui qui crie après toi, mon bien-aimé, mon Père oh Dieu. Tu ne te donnes pas la prière de celui qui s'approche de toi, mon bien-aimé, mon Père Dieu. Celui dont le cœur est droit et qui pleure devant ta face, mon Seigneur. Tu as dit, je suis avec celui dont l'esprit est contré, le cœur aussi brisé, Seigneur. Merci encore. Aide mon frère, aide ma soeur. Oh Dieu du ciel, que tu nous aides enfin que dans nos cœurs. Il n'y a pas d'autre chose que toi, mon béni, de patrimoine, pas l'ambition, pas autre chose mauvaise, mais simplement l'amour et la soumission à ta parole. Nous voulons faire ce que tu veux, ce que tu commandes, or selon ta parole à toi. Merci, Père. Merci. Merci. Merci, Merci sauveur. Les cieux et la terre, tu es le maître, hein? oh dont tous les êtres doivent craindre à peine' C'est pourquoi je ne suis pas digne d'élever ma tête vers toi. Je te demande grâce et pardon pour tout, Père. Avec crainte et tremblement. Pardonne-moi, mon sauveur. Merci. Nous prions pour ce que tu fais, Merci. Seigneur ton esprit. C'est Jésus le en Merci. Merci. Merci. Merci. à toi et au lieu à toi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 Merci. Merci. Merci. nous Merci. Merci. Merci. je te Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Je Merci. Pour toi tu, tu es grâce. toi toi toi toi toi Oui, I had to live alone exactly. demain encore, recevoir, je prie, Père Saint-Dieu, que tu le calmes, Que ce tous ceux-là qui sont là-bas en France, Seigneur, que ton peuple ne puisse pas baisser les bras, je Pense à mon frère Michel, Mouda, et ma sœur Marie-Thérèse, pour Lequel je te prie de pouvoir le soutenir et les aider encore, recevoir, Mon frère Marcel, Padibissa, la balle, mon frère Yves, et ma sœur Marilyn toute leur famille. Je prie aussi pour mon précieux frère Bernard qui est en voyage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que ton âge veille sur ton serviteur et sa famille, son épouse, ma soeur Martine, Père ma Saint-Dieu. Seigneur, je te demande grâce aussi par. Tu es réellement le Dieu que nous servons, Seigneur, en soutien. Les bien-aimés qui sont là-bas à Paris à ça. Toutes les cités, Père Dieu, à Roubaix aussi, mon béni, mon Père oh Dieu. Mon oh Dieu, dans toutes les villes, Père du Dieu, là-bas, en France, à Toulouse, partout, partout mon béni, Seigneur Jésus. Tu connais ton peuple, Père Dieu. Tous ceux qui sont en Espagne, dans différents endroits, mon béni, mon Père Saint-Dieu, la famille de mon frère Koulibaly. Que tu le bénisses, Seigneur, que tu le soutiennes remercions je te suis reconnaissant pour ma précieuse Mélanie la sœur dieu la Côte d'Ivoire Abidjan. Père je te de pouvoir bénir ta fille chaque frère chaque soeur en cet endroit mon sont partout où il se trouve seigneur oh ma soeur bébé tous les bien aimés qui sont en connexion qu'ils soient bénis seigneur jésus et même si je ne les connais pas par leur nom mais parce que le Seigneur leur a touché le cœur pour qu'ils soient aussi en connexion ici, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que la bénédiction du Dieu du ciel leur soit accordée. Là-bas au Danemark, Père Saint-Dieu, mon frère Mastaki, et sa famille. tout le bien aimé frères et sœurs, je ne veux oublier personne. Je pense à ma soeur, Rebecca Boggy, Père Dieu. Qu'elle soit bénie, Père. Soutenue et fortifiée encore davantage mon roi. Oh Dieu, souviens-toi de ta servante, mon précieux Seigneur et Ma soeur Jacqueline Morena, Père Dieu la vallée de la réunion, tout, ton peuple, mon roi. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont dans toutes ces îles où ta parole a été prêchée, dans tous les endroits. sois vraiment béni. Je prie pour chacun d'eux, Dieu, mon sauveur béni. Tu connais l'amour de ton peuple, mon, béné, mon Père personne, Dieu. Oh, que tu te souviennes, d'eux dans chacun des endroits, où il se trouve, où ils crise à toi, mon bénéfice, personne, Dieu. Là-bas, en Finlande, partout, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, en Irlande, à différents endroits, même en Australie, là-bas, lointain, au Congo, Saint -Dieu, Père Saint-Dieu, Père, nos bien qui sont là, Père Saint-Dieu, je pense aussi à mon soeur bébé, tout ton peuple, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, Tu connais tous par leur nom, mon bien-aimé, Père, souviens-toi, relève, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, et fortifie encore, Père Saint-Dieu, Prie aussi, mon Seigneur, élève mon frère, prend, oh, Père Saint-Dieu, chaque frère, merci, mon frère, Pasteur, bah, mon Seigneur, chaque frère, tout ton peuple, le Père, je ne peux pas oublier mon frère Luc, là-bas avec toute sa famille, là-bas à Brasaville, Père Saint-Dieu, et tous les bien qui sont là avec lui, Père Saint-Dieu, tous mes frères et soeurs, là-bas aussi au point noir, au Père Saint-Dieu, à tout Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de mon frère Syriac si et sa famille, Père Saint-Dieu, ma sœur aimée, Seigneur, tu le connais, par leur nom, mon sauveur. Tu connais mon amour pour ton peuple. J'ai pris pour chacun de personnes que personne ne soit oublié aujourd'hui, que tout soit inclus dans la prière. Je te demande en grâce, Père Saint dieu et mon frère Yvon, ma soeur Carole, tout ton peuple, ses enfants qui sont à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous crions à toi, nous implorons ta grâce, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, partout où il se trouve, je t'en supplie, je t'en supplie, Père dieu Merci pour euh, mon précieuse sœur Elodie et ses enfants Seigneur et mon frère Frédéric, tous dans la famille entière, mon Seigneur. Chacun que tu connais, Seigneur, et soutiens, relève, oh, n'oublie pas mon frère Zi, avec toute sa famille là-bas, Père au dieu en Côte d'Ivoire, et Abidjan, qu'il soit béni pour cet amour, Seigneur, mon, mon frère Thomas, là-bas, Père Saint-Dieu, qu'il soit béni aussi mon Seigneur, mon frère Marcelin, sa famille. Jésus, mon roi, tous tes serviteurs, tous tes enfants, partout ils sont, dans chaque contrée, Seigneur, je pense à eux. Oh, cette année, Seigneur, rassemble-nous et unis encore, que tous les pasteurs, les prédicateurs qui te servent de tout leur cœur soient aussi bénis. Je viens-toi de mon frère Yves, mon frère Daniel, passeur dieu Seigneur, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Je te loue encore de tout mon cœur. Je viens-toi de mon frère Vincenzo, Seigneur, de sa famille. Ses enfants, tu vois l'amour, la souffrance, la difficulté par lesquelles ils passent. Mais tu le, tu le fais sentir, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à toi pour ton amour, Père Saint-Dieu, que ce soit au Ghana, que ce soit aussi en Ouganda, partout, Père oh Dieu, dans toutes les régions d'Afrique. Au Congo, Père Saint-Dieu, partout. Ton peuple, Père, je pense à Moïse, Père oh Dieu, là-bas, lui, qu'il soit béni, qu'il soit fortifié, Seigneur. Merci que j'ai, Père Saint-Dieu, qui s'accroche aussi à toi, toute sa famille. Sois béni pour cela, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, te glorifie pour uh, ta bonté, Seigneur, pour ton peuple, Père Saint-Dieu, dans toutes les contrées où il se trouve, mon Seigneur. Nous prions à toi et nous prions pour que tu soutiennes chacun que tu fortifies, Père Dieu. Tu nous as donné beaucoup de frères et de sœurs, Père Saint-Dieu, que ce soit en Asie, que ce soit à Patry saint dieu dans toutes les contrées. Nous prions, Seigneur, pour qu'il soit gardé par toi. Aux États-Unis aussi, Père Saint-Dieu. Famille Peterson qui sont aussi bénis, Oh souviens-toi, souviens-toi, chacun. Mon âme te loue et te glorifie, Père Saint-Dieu. En Afrique, Père Saint, -Dieu. je pense aussi à mon frère Saint-Jaban au Gabon. Ma soeur, Père Saint-Dieu, j'étais aussi avec sa famille, chacun. Ils sont tellement si nombreux, Père. bénis -le. Merci. Merci pour ce moment, Seigneur Dieu. Que chacun soit inclus, dans priable. Bénédiction, Père Dieu, pour ceux qui sont aussi à Zaragoza, Seigneur, je te prie de pouvoir te souvenir de nos frères qui sont toujours aussi en connexion dans différents pays, différents endroits. Seigneur, qu'aucun, même si ce nom n'appelle mais qu'aucun ne soit oublié, Seigneur, en cette soirée, oh, restaure et pouvoir pour leurs besoins, que Satan n'ait plus l'emprise sur leur famille et sur leurs affaires, au nom du Seigneur et son Jésus-Christ mon oh Dieu, qu'ils soient heureux et libérés aussi, mon béni, mon Père Saint-Dieu, que leurs enfants, leurs postérités reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous le croyons aussi, Père Dieu, parce que tu nous as donné vraiment le pouvoir et la victoire aussi, Père. Nous rendons gloire à ton nom. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Nous en avions tellement besoin. Nous voulons en avoir encore davantage, Nous sauveur, où nos cœurs et nos âmes s'expriment devant toi. Merci Père Dieu nous avoir aussi remplis, visités et soutenus par... Oh, nous voulons garder cette atmosphère, Seigneur Dieu. Oh, Dieu, revenir à genoux et, et vraiment t'aimer encore davantage. Tu es la seule raison de notre vie, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre raison, Seigneur. Merci de nous avoir accordé cette grâce, mon roi, de t'aimer. C'est vraiment un privilège, une grâce, mon Seigneur. Sois béni, garde ton peuple, mon roi, car je t'ai ainsi prié. Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. amen. amen. Merci. merci. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Oui, Père. Merci. Souviens-toi de ton fils, je t'en supplie. Aide-leur. Il a besoin de toi. Merci Père, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci, Sauvage. Oui. Merci Père. Oui, mon Sauveur bénis leur le soutien. soutiens, merci, merci, nous te supplions, nous te supplions oh, Père, et merci. Père, merci, merci, merci, merci, merci, merci, Père, gloire à toi, nous merci, nous voulons, Seigneur, nous revêtir de Merci, ben. de ta Oui, Oui, ben. alléluia. Merci. merci. Gloire à ton Seigneur, merci, toi. Toi, toi qui es capable, Amen. toi qui as la force oui, de ben. changer la peau de l'éthropeur. Tu le fais, tu as la capacité, nous te croyons aussi, nous savons que tu es capable de le mécher. faire et tu le fais aussi. Merci, à Amen. Merci. Bénis mon précieux frère, mon roi. Soutiens-le. élève le Père tout Dieu, qu'il puisse avoir vraiment aussi ce que son cœur désire. Bonne santé, qu'il puisse avoir tout ce qui est nécessaire oh, pour la restauration de sa famille. Pardonne-le. Soutiens-le, mon Dieu. Je te demande la grâce, mon sauveur. Que tu le bénisses, mon Seigneur Jésus. Je t'en supplie, mon roi. Merci, merci. merci. Merci, Seigneur, gloire à toi, garde-le, Père, je t'en supplie. Tu es notre Dieu, merci, merci. Que tu sois béni, Père, quel bonheur de t'avoir, oui. Merci, tu le fais et tu soutiens, jamais tu ne changeras. Bénis ta servante, mon roi, Vive. Pour ta gloire à toi, pour ton nom, je t'en supplie. Je te demande grâce. Et nous restons, oui, chez nous, Père. Si. Merci. Merci, Je t'en supplie. Mm -hmm. Merci, ton esprit, Seigneur. Et tout notre cœur. Oui. Merci Seba béni dans ta grande bonté. Oui. Mmh. Merci. T'en supplie. Alléluia. Merci, Seba. Bénis ta servante, mon roi. Elle est à toi. Tu connais son amour pour toi. La joie qu'il a de ta parole, Seigneur, peu importe la condition, mérite à toi. Un témoignage vivant sera béni. Merci. Louange à toi. Béni soit ton nom. Merci. Merci. Alléluia. Merci. La puissance, mon roi. Alléluia. Merci, mon Père. Merci. Alléluia. Merci, mon Père. Que Dieu soit béni. Merci. Oui, Père. Merci. Sois béni. Merci. Merci. Oh, sois exalté, mon sauveur. louange à toi. Amen. Merci. Tu es vraiment vrai, Père. Merci. Tu fais des merveilles nom, Père. Merci. Merci. Gloire à toi. Amen. Tu es digne. Tu le mérites, mon sauveur béni, d'être aimé de tout le cœur, d'être adoré de tout le cœur, mon sauveur. Merci. Parce que chaque cœur que tu nous as donné vient de toi. Mon âme doit t'adorer, mon âme doit te louer, mon âme doit t'exalter, Seigneur. Alléluia. Merci. Tu l'es. Tu l'es, mon sauveur. Il n'y a point. Mon nom, mon sauveur. Gloire à toi. Merci. Merci. Merci, Père. Merci. Louange et honneur à toi. merci, merci, merci, merci, Mon sauveur. Oh, Dieu, merci, merci, t'aime, mon Seigneur. merci, Tu es là, Jésus. Jamais, jamais. Tu es le Seigneur qui vient. Je t'en supplie, mon Père. Amen. Qu'il soit exalté. Oui, sauveur béni. Et ton nom soit béni, papa. Merci. Merci pour ma soeur Esther de Blois, de l'inverse, de Roubaix, Seigneur et toute sa famille. Merci. Merci, Père. Amen. Merci. Gloire à toi, mon sauveur. Merci. Merci. Oh Dieu. Merci, sauveur. Merci. Oh, nous t'aimons, mon sauveur. Amen. Merci, sauveur. Amen, même, même quand nous traversons la voie de l'ombre de la mort, est toujours avec nous. Béni ta servante. Souviens-toi d'elle, mon roi. Restaure-la encore davantage. Oh Jésus-Christ, mon sauveur. Bénis ta fille. Merci, sauveur. Gloire à toi. Merci, sauveur. Merci. Je t'aime, mon Jésus, mon sauveur et mon roi. Sois exalté, mon sauveur, béni. Oui, que tu sois vraiment célébré. Tu le mérites. Tu as le droit. Alléluia. Merci. Amen. Merci, sauveur. On ne saura pas. Oui, Père, merci. Amen. Amen. Amen avons besoin. Béni sois-tu, Père. Oui. Amen. Amen. Tu le mérites, mon Roi. C'est vrai. La vraie. La profonde, mon Roi. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Tu le mérites, mon Sauveur. Tu le mérites, mon Jésus, mon Sauveur. Oui. Alléluia. Merci, Sauveur. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Exalté soit ton Seigneur. Oui, Père. Amen. Oh, nous t'aimons, mon sauveur. Oui, c'est vrai, sauveur. Oh oui, nous serons ici. Alléluia. Merci, Sauveur, béni. Que ton nom soit béni. Tu as consolé nos cœurs, mon roi. Nous voulons te donner plus encore, mon Seigneur. Oh, plus encore, mon béni, mon Saint-Dieu. Que nos vies soient ainsi. Merci. Oui, merci. Nous voulons te donner plus encore. Oui, Père Merci. Que ton nom soit béni. Merci. Tu es Dieu, louange à toi, Jésus Christ homme, c'est merveilleux. Tu es vraiment particulier. Comment te saisir mon béni, pas puissant. C'est toi qui m'as saisi et je cours aussi pour te saisir mon roi. Mon Dieu, je ne veux pas te trouver en toi avec ma justice, mais celle qui vient, et la loi mais la justice qui vient de toi et la foi en Jésus, mon Seigneur et mon roi. Je me repose que sur toi, mon bien-aimé Patricien, parce que l'œuvre œuvre je peux montrer, bien-aimé Patricien, ce c'est n'est que les œuvres qui sont faites en Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Le roi honneur à toi. Merci encore pour ta bonté à notre endroit. Merci vraiment d'avoir sauvé mon frère, d'avoir sauvé ma sœur, d'avoir sauvé nos enfants, nos petits enfants, si personne Dieu, tous ceux que nous aimons, Seigneur Jésus, tu en prends soin. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Nous te servirons jusqu'à la mort, mon Sauveur. Tu es roi, merci, Père. Louange j'ai honneur à toi, parce que tu es vivant, nous te disons merci. Merci vraiment pour ce moment béni. Nous nous sentons tellement si bien, Seigneur Jésus. Nos cœurs et nos âmes respirent vraiment en toi, Seigneur. Tu nous as vraiment connu une grâce particulière, Seigneur, en cette soirée. Que ton peuple soit vraiment libre, Père. Qu'il n'y ait aucune entrave, mon bénémoine Patrice, au nom de Jésus-Christ, et que personne, pas sans aucun esprit en pleurs ne puisse dominer, personne, dieu Que ton peuple soit libre, pas totalement libre, Père au nom du Seigneur et sauveur. Jésus-Christ, c'est le terre, mon roi. Tu domines, mon bénémoine, Patrice Tu as libéré les captifs, mon bénémoine, Père. Qu'il en soit ainsi, Père, avec ce peuple-là. Pour que son cœur puisse t'aimer, te chanter, t'adorer. Dans la droiture de son cœur, c'est ce qu'il aime, Père Saint-Dieu. T'aimer davantage. C'est ce que le cœur de ton peuple désire. T'aimer et t'obéir, Père Saint-Dieu. Merci. Merci pour tout. Oh Jésus, Père. Aide-nous, Père. Merci. Merci, Soba. Honneur à toi. Merci pour le pardon. Le péché. La joie de pouvoir t'avoir comme Sauveur. Béni sois-tu. C'est pour ce soir. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais juste lire un psaume et puis nous allons aussi prier et rentrer encore chez nous. Et lire le psaume. Nous lirons le psaume 145. j'étais exalté, ô oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Chaque jour, je te bénirai Amen. et je célébrerai ton nom à toujours.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 Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tout le méchant. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Nous te disons merci, Père. Nous glorifions ton Saint-Nom pour ce moment béni que tu nous as donné, Seigneur. Oh, dans les psaumes que dont on nous avons lus tout à l'heure, Père Saint-Dieu, nous devons toujours t'exalter, Seigneur, et chanter ta gloire à toi, mon béni, mais pas que c'est merveilleux. Louange et honneur à toi, Père. Merci de nous avoir remplis encore ce soir, mon béni, Père Saint-Dieu. Tiens-nous par ta main, Seigneur. Oh, nous sommes un peuple, le troupeau de ton pâturage que ta main conduit. C'est avec vraiment raison que David pouvait s'écrier. L'éternel est mon berger. Il me conduit dans des verres pâturages. Il restaure mon âme. Quand je moise, à la moitié de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. T'as oublié de ton bâton, me rassure. Tu le devant moi une table, en face de mes adversaires. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté. Tu es vraiment merveilleux, Père. Nous dirons la splendide glorieuse de ton règne, mon roi. Nous publierons ta gloire, mon béni mais pâtivissant, Dieu. Tes œuvres te loueront. Nous te louons, Seigneur, ô éternel. Sois béni, sois exalté. Combien nous nous sentons tellement si bien quand tu es bien avec, avec nous, bénévole Père Saint-Dieu. Que ta bénédiction, tes bénédictions du ciel, mon roi, repose vraiment profondément sur ton peuple, mon roi. Qu'ils soient tous en bonne santé, libres, bénévole Père Saint-Dieu. Qu'ils aient aussi des moyens financiers, Seigneur. Qu'ils soient bénis au, au nom de Jésus-Christ, mon Père. Alléluia. Merci, Père Saint-Dieu. Oh Dieu qui soit rempli de toi, de ton amour, mon bénéfice, nous t'aimons, nous t'aimerons toujours mon roi, oh nous bénirons ton nom chaque jour, à, à toujours et à perpétuité Seigneur, parce que tu es bon mon sauveur, tu es miséricordieux, lent la colère, riche à bonté Seigneur, oui tu es merveilleux, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons tout demandé, Père, avec vraiment, au point de foi, nous savons que tu nous as donné, Père, parce que nous avons demandé cela au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. le Amen.